I'm not Salut c'est j'espère que vous avez tous à la forme, moi ça va, hein voilà j'en profite de faire une petite balade en forêt pour faire un, un petit podcast vite fait sur euh, bon, un sujet qui n'est pas du tout sur la moto, c'est sur ma console donc Xbox Series X, euh, comme ça fait ça va faire deux ans que je l'ai, euh, à partir du mois d'octobre ça fera deux ans, donc on y est presque, là ça fait donc un an et, et un an et demi quoi, pas un peu plus d'un an et demi que je l'ai, je peux commencer déjà à faire un retour d'expérience, j'en avais pas fait jusqu'à présent, donc voilà alors pour ça pour l'historique faut savoir que moi j'ai toujours eu que des consoles euh, japonaises euh, comme de motos hein. <rire> et euh, j'ai jamais eu de, de console américaine hein. xbox est une marque américaine hein. alors euh, je l'ai pris en plein pandémie donc euh, on n'arrivait pas du tout à trouver de stock parce que moi à la, à la base je voulais pas une ps5 je voulais pas prendre de Xbox parce que, pas pour une question de, de puissance ou parce qu'elles sont équivalentes, hein, j'y reviendrai mais c'est parce que c'était par rapport aux exclus, moi je suis plus dans les exclus euh, Sony et euh, donc c'est pour ça que moi les, bon, les exclus, c'est vrai que Xbox ne me... Bah, ça me touche pas plus que ça quoi, hein, c'est des, des jeux, ils sont très bien hein, au demeurant mais, je dire, mais bon moi la série des Forza ou alors les, la série Halo ou autre, moi c'est pas trop mon truc donc c'est pour ça qu'à la base, voilà, je voulais prendre PS5. Mais comme on ne trouvait pas du tout de stock, là, il n'y a, a que très très récemment qui commence à avoir des stocks là, de, de PS5. Là, je vous parle donc moi, fin mars. Euh, c'est pour ça que je me suis allé vers une Xbox X Je ne l'ai pas acheté plein pot, comme, des, comme certains malades, à 1000 euros. Je ne sais pas on met la console. Non, non, je l'ai eu à 500 euros. Enfin, très exactement, je l'ai eu au prix qu'il fallait, 500 euros. Euh, C'était euh, des ventes flash sur... Euh, non, c'était je sais plus si c'était Amazon ou Discount, je sais plus, là, je crois que c'était Discount. En moins de 10 minutes, c'était parti, le stock, à l'époque, donc euh, bon, bref, j'ai réussi à l'avoir. Donc c'est pour ça que, au final, voilà, j ai, j ai, j ai, je suis parti sur Xbox. Voilà. En gros, l'historique, c'est ça. Donc, en jeu, j'ai fait euh, pratiquement toutes les exclus qui sont sorties, hein. Euh, tous les remakes, il y a Resident Evil 2, Resident Evil 3, euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore, euh, j'ai fait les deux. dernièrement j'ai fait le dernier Dead Space euh, re remake, là je vais recevoir Resident Evil 4 remake, euh, j'ai fait tous les jeux, enfin euh, tous les jeux, j'ai fait beaucoup de jeux Xbox One qui sont rétro-compatibles, je vais y revenir sur la rétro-compatibilité, des, des jeux Xbox 360 dessus, euh, bref, en gros, euh, j'ai fait quand même une bonne, une bonne cinquantaine de jeux depuis que je l'ai. Euh, on dit des tout récents ou moins récents. Quoi. Vraiment, euh, comme ça vous voyez bien que l'éventail de jeux dessus euh, est assez large. Voilà, je n'ai pas pris le Xbox Game Pass, donc je ne pourrais pas en parler parce que je ne suis pas quelqu'un qui, qui joue dans mon, de manière assidue. Donc je vais juste un jeu par mois, tout au plus. Et voilà, et je, et je garde le jeu, euh, et je le fais très lentement. <rire> un peu comme Elden Ring, où j'ai passé 300 heures dessus, rien que pour mon premier run. Donc voilà, moi le Game Pass, c'est vraiment pour des gens qui consomment beaucoup de jeux. Qui, qui consomment beaucoup, beaucoup de jeux. Et, euh, et moi, c'est pas, moi je ne suis pas vraiment une personne comme ça. Moi je, je fais un seul jeu, à part moi, mais je le fais très très bien. Comme par exemple, je sais que Resident Civil 4 Remake, il faut à peu près... 20 heures pour le faire, ils disent grosso modo on en ça, moi, moi vous pouvez dire à 30 heures. Voilà, je, je prends vraiment mon temps dessus, donc voilà le Game Pass je pourrais pas en parler Je peux même pas vous dire si c'est bien ou pas bien, à première vue oui ça a l'air bien Mais pour les gens qui consomment énormément, pour des gens comme moi ça n'a aucun intérêt Même sur Playstation je sais que je n'aurais pas pris le PS Plus voilà. Ça c'est clair et net, je, je vais pas me payer 13 euros par mois de plus Déjà que les abonnements à internet deviennent très très chers avec la fibre et tout, je ne vais pas me charger de ça pour quelqu'un qui joue, voilà, qui fait un jeu par mois tout au plus. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Voilà. Sinon, euh, bon, bah, je vais attaquer directement dans le vif du sujet. Alors on va parler d'abord, premièrement, au plus simple et on va aller au plus compliqué, de la manette. Alors la manette, elle a rien d'exceptionnel du tout, c'est exactement la même manette que sur, la, sur Xbox One, je l'avais eu la Xbox One mais très très peu, c'est pour ça que j'ai dit je suis vraiment surtout resté sur Playstation, je l'avais eu très très peu l'Xbox One, je l'avais pas aimé, elle était ma elle était pas terrible, pas. Donc je l'aimais pas, mais je sais par contre voilà, je sais à quoi elle, à, à quoi elle ressent, c'est exactement la même sauf qu'ils ont mis des petits grips en plus au niveau de la manette. Voilà, elle n'a rien d'exceptionnel. Elle n'est pas en deçà, par contre, de la manette de la PS5, excepté le fait que l'autre a des retours haptiques. Ça veut dire que ça vibre un peu au niveau des gâchettes, euh, vraiment, d'une certaine manière. Vous sentez vraiment les sensations. Mais sinon, au niveau euh, prise en main et qualité de jeu, elle n'est pas en deçà du tout. C'est toujours euh, une des meilleures manettes au niveau de la prise en main. Donc voilà, ça, la, la manette, elle n'a rien de folichon. Euh, C'est sûr que par rapport à une manette PS5, elle est... Elle, est, elle a moins de technologie, je dirais, voilà, moins de technologie, mais sinon, si vous, vous êtes quelqu'un qui vous en foutait un petit peu, euh, des retours haptiques, des vibrations, tout ça, la manette, elle est très très bien, très souple et tout, excepté un point, qu'elle a un défaut, c'est que quand vous appuyez sur les touches, ça cliquette vraiment fort, vous l'entendez, donc si vous voulez jouer dans le calme, ou pas trop réveiller quelqu'un, ou par exemple, putain, on vous entend, voilà, c'est le seul truc, ça fait vraiment des bruits de plastique, clic clic clic clic, comme ça, ça c'est désagréable. désagréable, je comprends pas qu'ils n'ont pas mis je sais pas, sous les touches des petites gommes ou des petites machins en caoutchouc pour essayer d'amortir un peu le choc voilà, ça fait beaucoup de bruit mis à part ça, ça va le wifi marche ça très bien, il n'y a pas de déconnexion de manette euh, bon ça bouffe toujours des piles à gogo c'est à pile, hein. c'est pas à batterie, oui c'est un peu bizarre mais c'est à pile ça bouffe à mort, donc euh, optez pour des piles rechargeables sinon vous en achetez euh, toutes les semaines, vous pouvez acheter des nouvelles piles donc, euh, c est, c est, ça serait une ruine en piles. Donc non, voilà, vous achetez, vous prenez comme moi des piles rechargeables et, et il faut les recharger assez régulièrement. Sauf si vous coupez le, le, le, la vibration. Voilà. Parce que moi, j'ai tendance à jouer en ce moment beaucoup à des jeux de motocross. J'adore ça. Et euh, comme ça vibre en permanence, j'ai coupé déjà la vibration parce que c'est intenable. Et la manette, ça se bouffe en... Je sais pas, en 5-6 heures, t as, t as, la, la manette n'a plus de batterie. Quoi. Donc, il n'y plus de charge, donc c'est pour ça que ça n'a aucun intérêt. Quoi. Voilà, au niveau de la manette, donc, bon, pas de truc particulier à dire, mis à part le bruit, comme j'ai dit, mais sinon, euh, de bonne facture, les plastiques sont solides, elles ne se cassent pas, ça dire quand je vous dis, un an et demi, un, presque à bon, deux ans d'utilisation euh, intensive. Rien du tout, pas de, pas de déconnexion, pas de, de problème au niveau des joysticks, vous savez, comme sur euh, certaines manettes, ou même à un moment sur, même sur la, euh, la Switch. Nintendo, il y avait l'espèce de truc, ils appellent ça le problème ring, je sais pas quoi, le de, des, des joysticks qui, qui se désynchronisaient, c'est comme si le, per, le personnage partait un peu sur la gauche ou sur la droite en permanence. pas de ça. La manette reste impeccable, elle est stable et tout. Bien sûr, je ne l'ai jamais fait tomber par terre, je ne suis pas quelqu'un qui malmène les manettes, hein, ou qui s'amuse à les taper par terre de colère, ils font certains. Voilà, mais pour une utilisation intensive où je joue vraiment dessus sans l'aménager... Euh, voilà, elle marche impeccable, joysticko, joystick droit, les boutons, aucun ne reste enfoncé, pas de problème, rien du tout. Voilà, très bonne manette. Rien à dire de plus. C'est la manette standard en fait, hein, c'est pas des manettes pro machin ou je sais pas quoi. Non, non c'est la manette standard euh, livrée avec la console, la noire. Euh, bon voilà, niveau manette donc rien à signaler, hein, c'est impeccable. Maintenant bah, on va attaquer directement la console. Alors, la console, niveau design, euh, moi, personnellement, j'aime bien. Voilà, J'aime bien les trucs sobres. J'aime pas les trucs qui sont trop exubérants. Euh, c'est vrai que niveau design, après, c'est selon qu'on dit les goûts, les couleurs, hein. selon, selon comment on, vous voyez les choses. Mais c'est vrai que, par exemple, la Xbox, on sent que c'est plus une console, plus pour les adultes, je dirais. Alors que la PS5, c'est plus une console pour les jeunes. Le design s'en ressent. La Xbox, mis à part le petit voyant blanc qui s'allume devant le logo Xbox, et un peu ce machin vert au niveau de l'aération, quand vous regardez, il y a un effet d'optique qui est pas mal. Mais sinon, voilà, c'est extrêmement sobre. On dirait un petit bloc monolithique, euh, euh, qui est assez lourd hein, d'ailleurs au passage, hein, je rappelle. On voit vraiment que c'est une tour d'ordinateur, hein. c'est assez lourd. Mais voilà, elle est plus sobre que ça, tu meurs. Hein. La rente de, de, de taille, elle est assez réduite, elle est très compacte. Et elle, elle peut se mettre de partout. Bien sûr, faut toujours lui laisser de l'aération pour le haut, pour que le ventilo marche bien. Mais, mais sinon, voilà, elle est vraiment comparable. Alors que la PS5 est lourde aussi, mais très large, très haute. Et elle prend beaucoup, beaucoup de place. Donc c'est pour ça euh, que, comme ça fait le euh, niveau design, moi j'ai tendance à aller par contre, plus vers la Xbox. Parce que moi, les, les gros emplâtres, les appareils qui prennent euh, à mort de la place, j'aime pas trop. Voilà. Après, niveau euh, bruit... Alors là je peux pas vraiment vous comparer vraiment avec la PS5 en utilisation mais j'ai écouté des vidéos et c'est vrai que la PS5 fait du bruit quand elle, quand elle euh, tourne, euh, on entend vraiment la soufflerie, c'est à peu près comme toutes les PlayStation, les Playstation ont toujours fait du bruit, je me rappelle j'avais une Playstation 4 Pro ça fait énormément de bruit. Ça fait autant de bruit, je dirais, qu'un PC portable. Là, je viens d'acheter un tout nouveau PC portable, il fait énormément de bruit. Quand on joue à un jeu, ça souffle à mort. Ben là, c'est pareil. Voilà. Alors que la Xbox euh, Series X, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, elle ne fait pas un pet de bruit. Mais quand je dis pas un pet de bruit, c'est au point que, vous de... au début, j'ai cru qu'elle était en panne. Au niveau du ventilo. C'est un silence de cathédrale. Aussi bien en utilisation intensive, que si vous la laissez sur le menu normal au début. Enfin, je dirais, il n'y a jamais de bruit. Elle dégage beaucoup de chaleur. Hein. Vous sentez qu'il y a de la chaleur qui, qui est pulsée. Mais, euh, voilà, elle n'a pas de problème. Et au niveau du bruit, elle ne fait jamais le moindre bruit. Je ne sais pas comment ils sont débrouillés. Ils ont dit que c'est un système où l'air passe par en bas, et ensuite ça monte en... Comment on appelle ça En spirale. Et ça ressort par le, le gros ventilo, qui, qui est vraiment un immense ventilo au-dessus. Et ça expulse la chaleur. Et visiblement, ça a marché, parce que c'est vrai qu'elle ne chauffe pas du tout. Je veux dire, bon, elle chauffe pas du tout. Je veux dire pas là, voilà, c'est qu'elle n'a pas de problème de chauffe. Elle n'a pas de problème de chauffe. Euh, J'ai jamais eu de frise ou de problème de chauffe. Euh, et en plus, elle ne fait absolument aucun bruit. Voilà. Donc, euh, bon, ce, ce point-là, c'est une bonne chose. On n'entend absolument rien et c'est vrai que c'est plaisant quand vous jouez à côté de la console au lieu d'entendre un truc qui souffle à mort et qui vous, fout, qui, qui vous casse les pieds. quoi. Euh, au niveau de la poussière, on a beaucoup qui se qui sont sont des questions. Au niveau du, du gros ventilo qui est bien à la verticale, <rire> bien en hauteur. Moi la première fois que j'ai vu ça sur Xbox, je me suis dit attends c'est pas possible là, ça va se bouffer toute la poussière. Bah non, non non, c'est assez exceptionnel, je ne sais pas comment ils se démerdent là aussi. Peut-être le fait que ça pulse l'air vers le haut, ça, ça, ça dégage toute la poussière. Je sais pas, moi je la démonte une fois tous les six mois pour bien bien la nettoyer. Hein. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs de tuto pour savoir la démonter. Il bah, n'y a pas plus de poussière qu'un appareil standard, je veux dire même voire même moins. Je veux dire il... non, non, ça fait deux ans que je l'ai, et que ce soit les pales de ventilo ou autre, il n'y a pas vraiment de poussière. Bon après je suis pas quelqu'un qui vit non plus dans le Sahara, hein, mais je veux dire mais bon, visiblement, non, non, ça a l'air d'une technologie qui arrive à pulser la poussière aussi vers le haut, qui la dégage de la console une bonne chose aussi voilà. donc là vis-à-vis -vis de ça, n'ayez pas peur il n'y a pas de problème après, bon, là on a parlé de ça maintenant on va parler au niveau de la puissance bon bah là c'est la même puissance que la PS5 je suppose, hein, parce que j'ai vu sur les papiers bon elle est, elle est un peu plus puissante la, la, la Xbox Series X sur le papier, mais bon, j'ai vu au niveau des jeux ce qu'ils ont présenté, ça a pas l'air d'être une grande différence, donc on dira que c'est la même puissance exactement la même puissance il euh, n'y a pas de lag, il n'y a pas de problème dans les jeux, ça, ça reste constant dans les FPS, hein. c'est toujours 60 FPS dans les jeux, tout ça, il n'y ça, a pas de chute, il n'y a pas de problème, les graphiques sont équivalents à la PS5, donc là, que vous prenez l'une ou l'autre, il <rire> n'y a franchement aucune différence, ceux qui sont là à dire, oh oui j'ai vu il y a un brin d'herbe qui est un peu mieux dans le jeu que l'autre, c'est des conneries, hein. moi j'ai vu les vidéos, c'est exactement pareil, faut faudrait avoir un œil de robot, comment on dit Faut être robotique hein, pour voir vraiment la différence. Non, c'est franchement c'est pareil. C'est la seule différence qu'il y a à la limite. Allez, si on va vraiment pinailler, la seule différence, c'est que sur euh, Xbox Series X, les HDR sont un petit peu plus sombres, voilà, que sur PS5. PS5, c'est un peu, c'est vraiment clair. Alors que sur le, la, PS, la Xbox Series X, les HDR sont un petit peu plus prononcés. C'est un peu plus, euh, voilà, les HDR sont un peu mieux mieux faits quoi. voilà. C'est la seule chose, c'est vraiment le HDR, les ombres, les, les, les trucs sombres et tout comme ça, c'est un peu mieux. Alors que, alors que sur la, la PS5, c'est un peu plus clair, c'est la seule grosse différence que j'ai vue. Sinon c'est pareil, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de, pas de différence tout dépend le studio je dirais l'optimisation qu'il a fait d'une console à l'autre s'il a préféré travailler plus sur PS5 que sur Xbox Series X donc forcément ça sera mieux comment dirais-je optimisé sur une console que sur l'autre mais sinon s'il travaille exactement à l'execo c'est c'est pareil ensuite euh, au niveau des menus Bon, là par contre de gros plus pour la PS5, enfin moi je sais que je, je, je, ça fait depuis la PS1 hein, que, que je suis sur PlayStation, j'ai toujours aimé les, les, les, les menus de PlayStation, c'est très clair, c'est très net, euh, d'ailleurs depuis la PS3 et la PS4 et tout ça c'était une espèce de bande avec des jeux, comme on voyait les, les tuiles, c'est très clair, c'est très net, sur Xbox c'est fouillis, voilà. C'est vraiment, on dirait un ordinateur, il y a plein de menus, de sous-menus, de machin, au début vous êtes vraiment perdu. Hein. c'est vraiment pas du tout intuitif, pas du tout, après une fois que vous l'avez, oui bon forcément vous y ferez, vous allez vous, faire, vous y faire, mais c'est pas du tout intuitif, Enfin, euh, c'est pas non plus bordélique, mais c'est pas, on sent que voilà, c'est vraiment fait pour des adultes. Hein. Faut vraiment déjà voilà aimer les ordinateurs. On voit que ça va voilà, on voit que ça vient de Microsoft, que c'est des de Faut aimer aller dans un menu qui, qui te donne dans un sous-menu, etc. C'est comme sur comme si tu tu, tu naviguais sur PC. C'est pas non plus un truc à te, à te tordre la tête, hein, mais je veux dire, mais bon, ils ont pu faire quelque chose de plus clair, de plus convivial, je dirais. C'est pas voilà c'est c'est le même menu qu y avait sur Xbox One. Voilà, et Xbox X, je crois que c'était euh, C'est exactement le même menu, donc bon, c'est ni mieux ni ni, ni pire. C'est ouais. c'est pas terrible. Après, une grosse une fonctionnalité que j'ai beaucoup aimé sur la Xbox Series X, et là par contre, je la mets vraiment en avant par rapport à la PlayStation 5 qui ne l'a pas, c'est le Quick Resume. Alors, Quick Resume sur Xbox Series X, pour ceux qui l'ont pas, qui ne savent pas ce que c'est, c'est par exemple euh, dans un jeu à un moment ou à un autre, au lieu d'aller de, de, de de, sauvegarder, de reprendre à la sauvegarde, et ensuite quand tu démarres le jeu, d'avoir toute la présentation, l'intro, pas l'intro, mais vous savez, du temps que ça se lance et tout, vous avez les, euh, plein de trucs qui montrent comment ça a été fait, comment on, le sponsor du jeu et tout ça, et, et après tu arrives à, à l'écran chargé le jeu, euh, là tu arrives directement au jeu voilà en gros c'est ça, ça veut dire que tu, à, à l'endroit pile où tu t'es arrêté tu repars dans le menu, tu éteins ta console quand tu rallumes ta console, tu appuies sur l'icône de jeu pour rentrer et tu, et tu te lances directement dedans sans que tu aies besoin de charger le jeu Tu es directement exactement à l'endroit où tu t'es arrêté voilà ça c'est vraiment une super super fonctionnalité, au début j'étais un peu sceptique je me suis dit bon oh, je vois pas l'intérêt et je peux vous dire moi que ça te change la vie quand tu, dois, quand tu quand allumes la console, que tu dois appuyer sur l'icône de jeu, que ça met à peu près pratiquement une minute avant de se lancer, le temps que ça lance l'icône de jeu, que ça te montre avec quoi ça a été fait le moteur de jeu, tu sais ça, que tu arrives à, à l'écran chargé, que tu sélectionnes la partie, que ça charge, que ça met du temps avant de charger, et ensuite, dans le jeu, euh, ils ont calculé, ça met à peu près une minute cinquante, ou une minute trente, je crois, pour arriver dans le jeu, sur PlayStation 5, sur Xbox et AI, ça met dix secondes. Ah, tu cliques sur l'icône, le temps que ça change légèrement un petit peu, comme ça. Tic, au clic résume, hop, es directement dans le jeu. Mais ça met 10 secondes, montre. Euh, 10 secondes à partir de l'icône où tu cliques dessus. Hein. Je veux dire, euh, donc ça va vraiment très très très très très vite. Euh, ensuite... Euh, comment on appelle ça Qu'est-ce qu'il y a encore qui est pas mal sur Xbox Series X Je crois que c'est à peu près toutes les fonctionnalités que j'ai vraiment aimées. Après le reste ça reste une console de jeu comme sur le PS5 Mais c'est vrai que le quick resume c'est vraiment quelque chose qui est vraiment appréciable C'est quelque chose que j'ai vraiment vraiment vraiment aimé Et que c'est vrai que quand je suis toujours venu des Playstation qu'il faut attendre à chaque fois comme ça c'est saoulant C'est très long alors que là c'est direct Voilà. Sinon au niveau du disque dur euh, on est, Je si ne crois pas qu'on est sur 1 Tera Contrairement à la Playstation Je crois qu'on est dans les 500 et quelques gigas Bon là c'est un peu peu, bon moi je m'en fous, comme je vous dis, je fais pas de Game Pass, donc euh, Moi, une fois que j'ai fini le jeu, je le désinstalle. J'en garde peut-être un ou deux en mémoire, mais bon, voilà. Donc euh, voilà. Euh, non, voilà, c'est à peu près tout. C'était euh, au niveau des fonctionnalités et tout. Maintenant, je vais, bon, je vais vous résumer vite fait ce que je vous conseille. Si vous êtes un aficionados total de PlayStation, bah prenez une PlayStation. Hein. Si, si vraiment vous voulez une PlayStation. Maintenant, si vous hésitez entre les deux, et que vous voulez plus, on va dire, plus de d'ergonomie, plus de... que ce soit une console qui est plus... Euh, comment vous dirais-je... plus confortable, je dirais. Confortable pour jouer. À ce moment-là, prenez Xbox Series X. Parce que rien qu'avec le quick resume et tout ça, c'est vraiment... C'est bien, voilà, c'est vraiment une console qui, qui, qui est plus, euh... voilà, plus pratique, je dirais, plus pratique. Et si vous êtes quelqu'un qui joue beaucoup, beaucoup au jeu, il y a le Game Pass. Et le Game Pass battra toujours le PS Plus, et de très, très, très loin, au niveau des prix des jeux et tout ça. Et, et vous avez les derniers jeux qui viennent sortir, carrément les AAA à 80 euros, vous les avez gratuitement. Simplement avec un petit abonnement de 13 euros par mois. Mieux que ça, tu ne peux pas faire. Ta PlayStation ne le, ne le propose pas ces chaînes ne le propose pas donc euh, voilà, c'est euh, c'est à peu près vraiment, vraiment la, la, la grosse distinction je dirais. sinon c'est exactement la même puissance, exactement les, les mêmes jeux donc voilà, il n'y a pas de... il <rire> n'y a, de... a pas de différence voilà, il n'y a pas de grosse différence, hein. c'est exactement pareil euh, les gens qui disent ouais c'est complètement différent sur l'une c'est pas vrai, c'est des conneries C'est exactement la même chose, je n'ai pas vu de grosse différence hein. J'ai regardé sur la télé, sur, sur internet, j'ai vu la, la, la console avec PlayStation 5 c'est exactement pareil pareil voilà. Maintenant, après la, la distinction qui peut vraiment vous être faite la, la, la distinction qui peut vraiment être faite Attendez, deux minutes Voilà, excusez-moi, je reprends. Donc alors le... Ouais, je sais plus où j'en ai que <rire> Je disais, ouais, la, vraiment la distinction vraiment qui peut être faite, c'est euh, au niveau des exclus. Voilà, les exclus PlayStation. Qui pour moi, c'est vrai que j'ai tendance à être plus sur PlayStation, par exemple, au Final Fantasy, le nouveau Silent Hill qui ne va pas être sur Xbox. Là, je vais devoir le prendre sur PC. Euh, mais voilà, bon, après, c'est pas non plus la mort. Comme je vous dis, si vous pouvez pas le prendre sur la console, vous prenez sur PC. Sauf si vous n'avez pas un PC puissant. Bon, après, ça, c'est sûr. Mais je dis mais voilà, bon au pire, c'est vraiment les exclus qui va vous faire acheter l'une ou l'autre. Mais si vous commencez à partir sur le niveau puissance, c'est exactement la même. Il n'y a pas de différence. Par contre, niveau encombrement, si vous avez des petits, un petit salon, tout ça, que vous voulez quelque chose qui est assez discret, la Xbox forcément le euh, battra. Si vous voulez plus de confort de jeu par rapport au Quick Resume et tout ça, que ça se lance directement dans le jeu. C'est mieux la Xbox. Maintenant, si vous voulez un design plus euh, euh, New Age, je dirais, plus futuriste, c'est la PlayStation. Si vous voulez des, une manette plus sophistiquée, avec des retours haptiques et tout ça, ça sera PlayStation. Et si vous voulez, par exemple, certaines exclus par rapport à l'autre, ben il faudra la choisir entre Xbox et la Xbox et la PlayStation. Mais je ne peux pas vous donner un avis définitif en disant, prenez l'une ou l'autre, parce qu'au final, c'est les mêmes. Il n'y a pas de grosses différences notables. Voilà, c'est ce moi j'ai joué depuis, on dit, presque deux ans, et PlayStation ne m'a pas manqué plus que ça, au final. La seule truc, c'est au niveau des exclus, voilà. Mais les, les grosses exclus, je peux me les prendre sur PC. Je sais que le, le futur Silent Hill re remake, le 2, là, qui va sortir, il sortira pas sur Xbox Series, mais il sort sur PC. Donc je le prendrai sur PC. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, moi, à part les Silent Hill et Metal Gear au niveau des exclus, et encore, c'est même plus une exclu maintenant, Metal Gear, parce qu'il sort sur toutes les consoles, bon, alors que Silent Hill et Final Fantasy, je peux les prendre sur, sur PC, c'est les seuls deux exclus que je joue vraiment beaucoup sur Sony, le reste, voilà, il n'y a pas de de grosse différence, voilà. et encore, maintenant, vous avez vu, Microsoft commence à racheter à mort les, les studios, donc, il y a plein de jeux, maintenant, qui vont sortir, qui vont être exclusivement sur Xbox, et vraiment des studios de renom, donc, euh, Chacun aura ses propres jeux vraiment de qualité. Par exemple, le, dernier, le, le prochain que j'attends vraiment avec impatience, ça va être Starfield, un immense RPG qui va être plus de, plus de 200 heures de jeu dans, dans, dans l'espace et tout à visiter des planètes et tout. Il n'est que sur Xbox Series X. Mais tu peux l'avoir aussi sur PC. Donc, tu as la PlayStation, mais tu as un PC aussi, bah, tu te le prends sur PC. Donc, voilà, ouais, comme je vous dis, inversement, que ça soit d'une console ou que ça soit de l'autre, tu arriveras toujours à te démerder à le prendre sur PC au final. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses différences... Voilà, donc voilà, si je devais vous résumer à la fin, c'est une très bonne console, n'ayez pas peur de la prendre. Comme je vous dis, en confort d'utilisation, la, la Xbox est meilleure parce qu'elle fait moins de bruit, enfin, elle fait pas du tout de bruit même, complètement silencieuse à un point impressionnant, elle a le quick resume, elle a le, son design qui est vraiment très très très compact, elle ne chauffe pas du tout et tout ça. Et d'un autre côté, vous avez la, la PlayStation qui, elle, c'est pour les exclus, son design qui est pas mal, le retour optique de la manette, voilà, des choses comme ça. Mais sinon, au niveau vraiment de jeu, de jeu pur, les deux consoles se valent exactement les mêmes. Il n'y a pas de plus puissante que l'autre, de plus agréable que l'autre, mis à part quelques petites features comme ça, mais c'est exactement les mêmes. Voilà, et les prix de jeu sont toujours aussi chers sur l'une comme sur l'autre. Donc voilà excepté une chose pour le Game Pass où là c'est la Xbox qui l'emporte loin, loin devant loin devant parce que juste 13 euros par mois d'abonnement et tu as un catalogue de plus de 100 jeux dont les derniers derniers qui vont sortir là gratos, mieux que ça tu peux pas avoir voilà mais moi comme je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup euh, donc je paye mes jeux et... là par exemple j'ai commandé Resident Evil 4 je l'avais précommandé depuis un mois mais Amazon a a eu la très bonne idée de me le livrer le 28, donc je ne l'ai toujours pas, là je vous parle le 27, le 28 ou le 29, je l'aurai. Merci euh, Amazon, hein. au passage, ça, ça vaut l'intérêt de précommander chez eux, alors que tout le monde a eu le 24, comme fait esprit. Bon. <rire> Mis à part voilà, certains jeux comme ça, mais sinon moi je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup, euh, de manière assidue. Donc voilà. Bon écoutez, en tout cas, j'espère que ce retour d'expérience sur deux ans, enfin presque deux ans, un an et huit mois, euh, vous, vous, vous aura plu et puis je vous dis bonne continuation, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, et également de vous abonner à la deuxième chaîne de survie, sur la première chaîne je crois qu'on est 2309, me semble, et sur la deuxième chaîne on est 210 abonnés, donc voilà, allez, ciao ciao, et merci.